Alors, puisqu'on entend les cris des enfants en récréation, <coughs> ça fait du bien. Euh, voici une chanson jeune public qui s'appelle Hurle au vent. Elle est aussi pour les enfants, pour les parents, qu'ils soient végétariens ou pas. Il du géodon, le loup qu'on a. Les hurlements, avec son air de bon angeur, partout y se met la terreur. Il avait lu dans le journal qu'il y avait un marché local. Dans ce village de la vallée Tout était bon à avaler Son poil gru et ses yeux de fou Ses hurlots vent, le méchant loup Ses grandes oreilles, ses longues dents C'est la peau Le loup, le loup, le loup méchant Le journal avait précisé Qu'il y avait de bons aliments C'est ainsi qu'un matin de mai On vit arriver vent. Le grand loup Un nan, nan, donne pas tranquille. Et bien qu'il ait la fleur aux dents, on entendit crier les gens. Au milieu des crises et des pleurs Hurlons, vendit n'ayez pas peur Avec moi vous ne craignez rien Je suis un loup végétarien je mange pas de viande, pas de poisson, pas même un peu de rosblochon. Je me nourris que de légumes, de céréales ou bien d'agrumes. Mon poil dru et mes yeux de fou. Les apparences, moi je m'en fous. Je suis un gentil loup Et je ne mange pas les gens Chantons ensemble les enfants Chantons la chanson du rouvant Peace. blue